Donc euh, aujourd'hui, euh, je vous présente les données d'une étude qu'on vient de publier dans le euh, Lancet euh, Europe, parce que je ne sais pas si vous savez que le Lancet a maintenant euh, dupliqué ses versions pour les différents continents. Donc il y a un Lancet pour le Pacifique Nord, un Lancet pour l'Europe, etc. Et euh, donc c'est une nouvelle revue qui n'est pas encore euh, dans PubMed, mais qui le sera très probablement du coup l'année prochaine et donc on a analysé les données de les données françaises du PMI concernant le devenir des enfants de femmes enceintes et atteintes de schizophrénie donc on, on le sait tous, hein, dans la littérature, il y avait déjà des données nationales qui montraient que les enfants de femmes avec schizophrénie avaient des euh, devenir péjoratifs, avec des complications pendant la grossesse, lors euh, de l'accouchement, et puis des complications euh, néonatales. Par contre, c'était des données qui étaient hétérogènes, on n'avait pas euh, tous les paramètres pour euh, toutes les études. Donc, en fait, ce qui revenait le plus souvent, c'était surtout de la prématurité et un faible poids de naissance. Euh, il y avait la question des comorbidités, de l'impact des comorbidités physiques et addictologiques, notamment le tabac, dont on sait qu'il est très fréquent dans la schizophrénie. Et puis, on avait des données, parmi les plus récentes, ça allait seulement jusqu'en 2014. Donc, on n'avait plus aucune donnée internationale euh, depuis 2014 et surtout, aucune donnée française, et quand on regardait dans les guidelines internationaux, on ne retrouvait pas de recommandations spécifiques pour grossesse et schizophrénie. On retrouvait surtout des recommandations pour la psychose du postpartum ou pour la dépression. Mais rien. Pour la grossesse chez les femmes atteintes de schizophrénie donc le but de ces analyses c'était à la fois de donner euh, des données actuelles et françaises mais aussi euh, de fournir des recommandations basées sur euh, le, nos résultats euh, pour améliorer la prise en charge euh, de la grossesse chez les femmes avec schizophrénie donc on a analysé pour ça les données d'environ 3 millions euh, de femmes entre 2015 et 2019 et parmi lesquelles, donc, nous avons éliminé les naissances multiples, ça c'est quelque chose qui est classique dans les études de femmes enceintes, hein, pour avoir que les singletons, donc, on étudie que les femmes qui vont accoucher d'un enfant unique, donc pas de jumeaux, et on ne prend qu'un seul accouchement pour éviter qu'une même mère revienne plusieurs fois dans les analyses. Donc on prend la première naissance de la période et donc on a pu comme ça comparer les naissances de plus de 3000 femmes avec schizophrénie comparées donc au reste de la population française. Et donc on l'a fait en deux étapes, on a fait des analyses non apparié dans un premier temps, et puis ensuite apparié. Et donc ça, ça va être important pour l'interprétation de nos résultats. C'est que les facteurs d'appariement, vous les voyez ici, donc c'est à la fois basé sur des facteurs qui sont classiques dans les études chez la femme enceinte, donc par exemple la parité, mais aussi des facteurs qui sont confondants, notamment le niveau socio-économique. Donc ça, c'est assez important, parce que ça veut dire que ce que vous voyez ici n'expliquera pas les différences que je vais vous présenter par la suite. Donc on a pris en compte l'obésité, les comorbidités physiques, donc le score de Charlson, qui est un score classique dans les bases nationales, où il y a tout type de comorbidités, notamment cardiovasculaires, etc., cancer, etc. La mauvaise nutrition maternelle était aussi prise en compte, et on a pris aussi l'addictologie, donc le tabac, l'alcool et les autres substances, ainsi que l'âge de la mère. Et donc, tout ça, on a apparié sur tous ces facteurs-là. Donc, vous voyez que c'est quand même assez robuste en termes d'appariement. Alors, ça, c'est nos résultats principaux. J'ai encadré le, celui qui, à mon sens, est le plus marquant, c'est l'augmentation des morts-nés, des interruptions médicales de grossesse, qui est l'ode ratio le plus élevé. Et qui est en même temps, donc, le plus dramatique, entre guillemets, pour le, donc, la perte de l'enfant, qui est plus fréquent chez les femmes avec schizophrénie. Et puis, vous voyez, donc, il y a d'une part une confirmation de ce qu'on savait déjà, dans les études, mais qui est donc répliqué pour la population française, à savoir qu'il y avait plus de prématurité plus de césarienne, plus de faible poids de naissance. Et puis, on a confirmé aussi ce qu'on pouvait bien sûr subuter, mais pour lesquels il n'y avait pas de données dans la littérature pas suffisantes, c'était qu'il y avait plus de diabète gestationnel, plus d'hypertension, également plus d'infections génito-urinaires, ce qui est important parce que ça peut aussi donner plus de prématurité. Et puis, euh, donc plus de complications à la naissance pour l'enfant. Donc, les césariennes, on n'a pas euh, l'information de savoir si elle est en urgence ou programmée, mais a priori, il n'y a aucune raison qu'elle soit plus programmée chez les femmes qui ont des schizophrénie. Donc, on pense que c'est plus de césarienne en urgence pour une souffrance fétale, par exemple. Et puis, donc plus de complications néonatales chez l'enfant, avec donc à la fois faible poids de naissance et retard de croissance. Donc, c'est des choses quand même très péjoratives. Si on regarde les chiffres absolus, donc quand on regarde les pourcentages, on voit euh, voilà de, que y a donc une très forte différence sur les complications néonatales. On voit on est à 26% de la population contrôle et 33% quasiment pour la population avec schizophrénie et donc on retrouve toutes les complications que je vous ai présentées précédemment. Alors on s'est interrogé aussi sur euh, la part de chaque type de complication. Est-ce que les femmes qui ont des schizophrénies, elles ont plus de complications de grossesse, plus de complications d'accouchement, plus de complications néonatales Et ben la réponse c'est qu'elles ont plus de tout et qu'elles ont plus surtout de combinaisons. C'est-à-dire euh, elles ont plus souvent les trois ensemble et puis elles ont plus de problèmes associés à la fois de grossesse et d'accouchement, d'accouchement et néonatal, etc. Donc le cercle rouge, c'est pour dire que c'est seul, euh, la seule association où c'est plus fréquent dans la population contrôle, c'est les complications d'accouchement entre guillemets pures, sachant que la césarienne fait partie des complications. Voilà, donc, euh, sinon, les femmes qui ont des schizophrénies, elles sont au-dessus pour tous les types de complications. Ça, c'était une demande qui nous avait été faite par le reviewer, c'est pour ça qu'on avait fait cette analyse-là. Ensuite, on s'est intéressé aussi au suivi euh, dans les analyses de sensibilité, au suivi psychiatrique des femmes qui des schizophrénies, pour regarder si euh, le fait d'être correctement entre guillemets suivi en psychiatrie avait un impact. Et donc, en fait, il a fallu qu'on définisse ce qu'était un suivi correct en psychiatrie. Donc, on a choisi sept contacts avec la psychiatrie pendant la grossesse. Alors pourquoi sept C'est parce qu'on s'est dit que c'était à peu près un contact par mois, ce qui est généralement la fréquence habituelle de suivi de la schizophrénie, et qu'on a choisi sept pour prendre en compte le, la potentielle prématurité de l'enfant, et aussi avec l'hypothèse que comme il y avait la, la grossesse, la personne pouvait rater un rendez-vous à un moment donné, ou qu'il pouvait y avoir aussi les vacances. Bref, donc on a pris en fait l'hypothèse un peu basse. Et donc, on voit que seulement 30% des femmes enceintes avec schizophrénie ont ce suivi jugé adéquat pour la psychiatrie, sachant que c'est vraiment l'hypothèse basse, parce qu'en plus, comme il y a une grossesse, on peut faire l'hypothèse qu'il devrait y avoir plus de consultations psychiatriques pour adapter le traitement, par exemple ou le réinstaurer, ou l'arrêter, ou l'adapter. Bref, donc, euh, vous voyez aussi qu'on a regardé euh, la proportion qui était hospitalisée à temps plein euh, pendant la grossesse, et là, on est à presque un quart, ce qui signifie que la maladie psychiatrique n'est pas contrôlée, donc euh, le temps plein était un proxy pour la déstabilisation de la maladie mentale, et puis il y a carrément des personnes qui sont dans la nature, qui n'ont pas de contact euh, avec la psychiatrie. Donc là, il y a eu un petit décalage sur les euh, les encadrés. Donc, euh, le, Ce qui est euh, important dans nos résultats, c'est qu'on a regardé euh, les différences en fait de complications de la grossesse en fonction du statut psychiatrique, du contact avec la psychiatrie. Et on voit par exemple que les femmes hospitalisées à temps plein ont beaucoup plus de complications de la délivrance donc vous voyez 10% de plus, donc c'est vraiment une différence énorme. Et d'une façon générale, plus la personne est hospitalisée à temps plein et plus elle a de complications de grossesse, ce qui signifie probablement que la déstabilisation de la maladie mentale entraîne un principe péjoratif. Ça paraît peut-être un peu évident quand on le dit comme ça, mais ça n'avait jamais été démontré. Ensuite, euh, nous avons comparé les différents types de troubles du spectre schizophrénique, puisque donc je parle de schizophrénie, mais en fait on avait inclus la schizophrénie, le trouble schizoaffectif et également les troubles délirants persistants. Et on ne retrouve pas de différence, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait, par exemple, une maladie mentale plus sévère dans la schizophrénie. On ne retrouve pas de différence entre les trois groupes avec des tailles d'échantillons qui sont assez importantes. Vous voyez plus de 700 pour le trouble délirant persistant et le trouble schizoaffectif, et plus de 1500 pour la schizophrénie. Donc a priori pas de spécificité d'un type de trouble schizophrénie. Donc après on a fait plusieurs interprétations pour euh, sur ces résultats. Donc euh, tout, premièrement donc on confirme que les inégalités entre les femmes enceintes avec et sans schizophrénie persistent en France malgré un système de soins qui est censé les corriger. Donc avec notamment un remboursement à 100% et un accès aux soins pour tous. Donc, on se pose la question de l'universalisme proportionnel. Qu'est-ce que c'est C'est de proposer des soins qui sont proportionnels à, à, aux besoins du patient. Dans, dans le cadre de la schizophrénie, nous savons que nous avons des femmes qui vont avoir plus de besoins qu'une autre femme enceinte parce qu'il y aura une nécessité de stabilisation de la maladie psychiatrique, mais également des comorbidités, plus d'addictions, et que tout ceci va nécessiter des prises en charge renforcées et qu'actuellement... Euh, on n'a pas vraiment euh, enfin on le voit avec ces résultats en tout cas notre système de soins ne permet pas euh, actuellement de corriger euh, ce, cette perte de chance pour les femmes avec schizophrénie et pour leurs enfants. Alors ce qu'on avait proposé, c'était euh, comme euh, maintenant on a de plus en plus de propositions de gestionnaire de cas, alors le case manager, mais on va le faire en, en francophone. Donc le gestionnaire de cas, on proposait par exemple qu'une sage-femme ou une infirmière soit désignée comme euh, gestionnaire de cas pour la grossesse de chaque femme avec schizophrénie pour améliorer la coordination des soins. Parce qu'on le voit, c'est déjà compliqué pour une femme sans schizophrénie d'avoir différents intervenants. Mais alors pour une femme qui a un trouble psychiatrique sévère, c'est quasiment mission impossible. Donc il y a une réflexion autour de l'organisation des soins, de savoir si on peut regrouper les différents intervenants aussi bien du côté obstétrique que du côté psychiatrique autour de la femme enceinte pour euh, ne pas la balader et on sait, on pratique qu'elle n'ira pas euh, la plupart du temps à ses rendez-vous et euh, des propositions autour du développement de visioconférences hein, qui se sont beaucoup développées avec le Covid-19 qui pourraient permettre des réunions de concertation euh, plus faciles euh, et euh, un autre problème c'est savoir, et ça on, on a ce problème dans tous les champs euh, la limite du rôle de chaque professionnel, où s'arrête la limite du rôle du psychiatre On a cette question là pour le tabac par exemple, est-ce que c'est le rôle du psychiatre de favoriser le sevrage tabagique ou pas Et donc c'est la même question pour euh, le suivi de la grossesse euh, la question de euh, l'insertion euh, plus fréquente des pères et euh, des soignants dans les réunions de concertation, parce qu'actuellement c'est quelque chose qui est assez peu fait. Et euh, aussi euh, la possibilité de développer des groupes de pères aidants ou des groupes de soutien de pères aidants, qui pourrait créer un environnement plus favorable autour de la mère atteinte de schizophrénie, et puis donc d'aller cibler donc tous les facteurs modifiables que je vous ai présentés, notamment le tabac, l'alcool et les, la toxicomanie qui sont très fréquentes chez les femmes avec schizophrénie, et même s'il y a un effet qui est persistant après appareillement sur les addictions.